Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle, on va dire nouvelle saison de leçons de piano dans, dans lequel nous allons commencer par les bases, donc les bases de l'instrument pour aider tout un chacun à pouvoir apprendre pour ceux qui débutent totalement, également aider à enrichir le jeu des personnes qui jouent également à ce jour. Donc, Vraiment, je tenais à préciser une chose, c'est que vraiment toutes les leçons que nous allons faire, tout le travail que nous allons faire, nous le faisons vraiment pour la, la gloire de notre Seigneur Yeshua. Et, et tout cela gratuitement pour pouvoir encourager tout à chacun dans l'apprentissage et euh, sans chercher quoi que ce soit derrière. Il faut que lui seul soit glorifié. Et les, les dons, les talents qu'il nous a accordés sont réellement gratuitement. Donc nous voulons les mettre au service du corps dans la gratuité vraiment donc euh, je tenais vraiment à préciser ça dès le début c'est important et vraiment que toute la gloire soit rendue à notre seigneur Yahushua vraiment donc euh, dans cette première leçon donc de, de, de, de piano donc nous allons aborder donc euh, les, les, les caractéristiques de l'instrument pour comprendre euh, donc, euh, toutes ces touches qu'on peut voir, ces touches blanches, ces touches noires à quoi elles correspondent, quel est leur nom. Donc ça va vraiment être une introduction pour vraiment connaître l'instrument. Et euh, je vais avoir une petite aparté justement pour pouvoir parler de ce que... Plusieurs personnes peuvent avoir cette interrogation de, euh, à savoir de quel instrument, enfin quel piano prendre pour débuter. Est-ce que c'est un synthétiseur Est-ce que c'est un piano numérique Est-ce que c'est un piano droit Donc, d'aborder toutes ces notions-là pour aider chacun à faire le bon choix et commencer dans de bonnes conditions. Donc, voilà. Donc, en premier lieu, donc, nous avons ici donc, le, donc, le piano sur lequel je joue, donc est un piano numérique un piano numérique donc, qui a la particularité d'avoir un toucher lourd, donc un toucher avec marteau en fait, qui est euh, similaire à celui d'un vrai piano à queue. Je vous mettrai un petit lien en description pour, pour nous expliquer justement la différence entre les différents pianos, donc les pianos acoustiques, les pianos acoustiques droits, pianos acoustiques à queue, euh, les pianos numériques, les synthétiseurs, voilà, pour comprendre la différence. Donc, on voit que le clavier qui est face à moi donc, est composé de beaucoup de touches blanches et de beaucoup de touches noires. C'est clair que visuellement, ça peut amener un peu à confusion de voir toutes ces touches-là, savoir, mais il euh, y en a beaucoup, comment comprendre comment, les, les, comment elles s'appellent. C'est simple, donc on, je vais nous l'expliquer tout de suite. Donc comme point de départ, donc, vous pouvez voir qu'il y a mon vrai piano qui est ici, mon vrai clavier qui est là. Et en partie au-dessus, au justement, vous avez donc, un clavier virtuel qui permettra de bien voir en fait, le positionnement et les touches sur lesquelles j'appuie. Donc voilà. Donc on va se baser donc, sur cette première touche. Cette première touche donc, au, milieu, au milieu du clavier. Donc cette première touche, je pense qu'on euh, l'a tous appris un jour en, en cours de musique. Donc cette première touche sur laquelle j'appuie qui s'appelle la note de Do. Donc cette touche s'appelle le Do. Vous voyez donc au-dessus, sur le clavier, qu'il y a des lettres qui s'affichent. Je vais vous l'expliquer tout de suite, donc ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord vous détailler donc les notes en français donc, euh, pour euh, l'appellation francophone. Et ensuite, je vais nous expliquer à quoi correspondent les lettres qui sont inscrites au-dessus. Donc, première note, la note de Do. Ensuite, deuxième note, nous avons la note de Ré. Troisième note, nous avons la note de Mi. Quatrième note, nous avons la note de Fa. Cinquième note, nous avons la note de Sol. Sixième note, la note de La. Septième note, la note de Si. Et voici que j'ai un nouveau On voilà, a débuté ici. Sur le C4, on voilà, a fini ici sur C5. Quand je parle de C5, c'est voilà, la petite notation que vous pouvez voir sur le clavier du dessus. Voilà. Et en soi, le piano par définition, ce n'est que la multiplication justement de ces mêmes notes-là sur tout l'ensemble du clavier. Donc, partant de la partie gauche du piano, qui est la partie la plus grave, à la partie située tout à droite du piano, qui est la partie la plus aiguë. Donc, un autre point de repère. Regardez bien. Je vais me positionner ici. J'ai également un Do. Donc, en comparaison avec le Do que j'ai pu faire en premier, ce Do-là est bien plus grave. à l'heure j'ai commencé ici. C'est la même note, mais tonalité est plus grave ici. Donc, comme point de repère que je pourrais nous donner pour pouvoir justement euh, mémoriser le positionnement de la note de do, c'est tout simple. Donc, vous voyez ici que vous avez donc des touches noires et au-dessus vous avez des touches, pardon, des touches blanches et au-dessus de, vous avez des touches noires. Donc voilà. Ici, nous avons donc un ensemble de deux touches noires, trois touches noires, deux touches noires. Trois touches noires, deux touches noires, ainsi de suite. Donc, pour repérer un Do sur le piano, c'est à savoir que la note de Do se situe toujours avant les deux touches noires. Voilà, vous avez deux touches noires ici, j'ai un Do qui se situe ici, deux touches noires, un Do ici, sur un autre. Donc deux touches noires, j'ai mon Do qui se situe là, deux touches noires, un Do qui se situe là vice versa en partie grave de touches noires voilà un autre point de repère donc euh, toujours en utilisant les touches noires c'est de savoir où se situe la note de fa donc tout à l'heure on a vu que pour le do il se situait devant les deux touches noires pour la note de fa elle se situe avant les trois touches noires donc j'ai trois touches noires ici je me retrouve avec un fa 3 touches mortes ici un fa trois touches mortes ici un voilà donc une petite décomposition donc, du do ré mi fa sol la si do avec la main droite donc ça ça vous permet donc de ben, avec vos doigts de commencer à vous positionner donc, sur les notes et également en fait de les apprendre vous pouvez le faire justement en fait, en le disant directement donc on va se positionner sur ce do du milieu do Ré. Mi. Je croise mon pouce que je vais positionner sur le Fa. Sol. La. Si. Et Do. Une deuxième fois. Deux touches noires. Do. Ré. Mi. Fa. Sol. La. La. Si et Do. Une dernière fois sur un autre Do. Donc le Do un peu plus grave. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez donc faire ce positionnement des doigts sur les différents Do que vous pouvez avoir sur le clavier celui-là, celui-là, celui-là, celui-là, ainsi de suite, pour commencer en fait à travailler cette petite dextérité avec votre main droite. Donc voilà. Donc maintenant pour en venir justement à, à, aux lettres qui s'affichent juste au-dessus, comme par exemple ici, lorsque je touche la note do, vous voyez qu'il y a un petit c qui s'affiche là-bas. En fait, à savoir que l'appellation Do Re Mi Fa Sol La c'est une appellation qui est francophone, que nous francophones nous allons utiliser. Sauf que Aujourd'hui, musicalement, euh, la musique voilà, est un langage universel et c'est vrai qu'il y a un autre langage donc, euh, qui, qui, est, qui est également compris par les anglophones, qui est un langage en fait, où on utilise en fait, des lettres tout simplement, des lettres donc, qui vont remplacer l'appellation do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, cette appellation universelle donc, qui va s'afficher ici, vous allez voir que le do, dans l'appellation universelle, est nommé « c ». Donc je vais vous les prononcer à l'anglais, parce que c'est en anglais qu'on en général qu'on qu qu le prononce. Donc C, pour c, pour Do. D, c'est D en anglais. E, c'est I en anglais. F, c'est F, c'est Fa. G, J pour Sol. A, A en anglais. B B pour si et si pour do. Donc il y a une des notes qui est, on va dire, qui est facile à retrouver donc dans le langage francophone et anglophone, donc à switcher, c'est la, la, la, la note Fa. Vous voyez, Fa qui commence par un F et l'appellation universelle. Voilà, vous avez un F, Fa, F. Et une autre qui est un peu moins simple, mais qui, qui, qui peut être assez facile à trouver, c'est pour la note de La. Vous avez A en anglais. A, F. Donc on se fait une petite descente. C, D, I, F, G, A, B, C. Voilà pour... L'appellation des notes blanches à ce stade. Ok, voilà. Donc pour les notes blanches, je pense que vous pouvez vous entraîner. Donc comme je vous ai montré donc avec la décomposition, avec le bon doigt de T, pardon, on croise le pouce. Voilà. Très bien. Donc, nous avons également donc, les touches noires que nous avons regardées, observées depuis tout à l'heure. En fait, la particularité de ces touches noires, c'est qu'elles ont deux appellations par rapport à leur distance. Donc, en prenant l'exemple sur la note de Do, qui se situe là, vous voyez que j'ai une note noire qui est située juste après, dans une distance. Dans une distance, Ouais. Cette petite distance-là qu'on verra plus tard dans... Dans, dans, dans, dans une deuxième vidéo, donc cette distance entre ces deux notes-là qui est un demi-ton. Et donc vous voyez qu'il y a une note noire qui est située un demi-ton après le Do. Son appellation est le tiès. Donc elle est définie par la note qui est avant. C'est-à-dire que cette note noire s'appelle le Do tiès. Mais vous pouvez voir également que cette même note noire est située à une distance, enfin, qui est située avant la note qui est là, je vous laisse deviner, qui est le Ré. Donc vous avez la note noire qui est située avant le Ré, donc dans la distance qu'on appelle un intervalle d'un demi-ton. Cette note-là s'appelle également Bémol, donc Ré Bémol. Vous voyez, une note, deux appellations. Cette note est située après le Do donc on l'appelle la dièse de Do mais elle est également située avant la note de Ré on l'appelle bémol donc Ré bémol une autre note en exemple la note de Fa note noire située un demi ton après elle se prénomme le Fa dièse mais elle est également située un demi-ton avant cette note-là définie qui est le sol, donc chi, sol, sol bémol. Voilà. Une troisième. Allons-y. Note ici. Sans rien dire, donc vous avez en langage universel un A. À vous de me dire à quoi cela correspond chez vous. Donc hey correspond à la La note noire située juste après. Après le « La », donc c'est le « La dièse », mais également situé avant la note de « B, en langage universel, qui est le « Si » en français, « Si bémol ». Voilà, en descente rapide justement, donc on a ici « Do »,« Do dièse », ou bien « Ré bémol », nous avons « Ré » avons ré dièse ou bien mi bémol mi mi bémol attention ici il n'y a pas de mi dièse ni de fa bémol Donc, mi directement fa fa fa dièse mais également sol bémol sol attention ici sol dièse mais également la bémol, là, la dièse, également si, bémol, et nous revenons sur le do. Voilà. Donc, à ce moment, vous avez connaissance donc de l'ensemble des notes blanches, également l'ensemble des notes noires. Donc pour résumer, allant du plus grave, nous avons un Do grave ici, au plus aigu. Voilà. Donc l'exercice justement pour commencer à se familiariser avec les notes, c'est que vous prenez donc une partie ici, donc une partie qu'on appelle octave, cette notion-là dans laquelle je vais revenir, vous positionnez par exemple sur cette octave-là, et vous exercez. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si et Do. Voilà. Donc, à ce stade, vous connaissez donc l'intégralité des notes qui composent le clavier du piano. Donc, je nous invite justement à travailler sur cette notion-là, au niveau donc, de la mémorisation, des points de repère que j'ai pu donner tout à l'heure avec les deux notes noires, donc maintenant qu'on ne va plus appeler note noire, mais bien dièse ou bémol, et également les trois notes dièse ici, pour le repérage par rapport à la note de Fa, le repérage par rapport à la note de Do, mais également vous avez de quoi pouvoir vous exercer par rapport au positionnement des doigts, par rapport à la progression de Do Sol face à l'acido avec votre main droite, pour pouvoir assimiler intellectuellement les notes, mais également les assimiler au niveau de la position de vos doigts. Donc voilà déjà pour cette partie-là. Donc à savoir que maintenant comment les cours vont se dérouler, c'est que afin de permettre justement la progression de chacun. Nous allons ouvrir, en fait, via le lien que vous trouverez en description, donc des foires à questions concernant les leçons, en fait, qui passeront pour permettre à chacun de poser des questions poser des questions, et sur lesquelles nous pourrons revenir justement sur une, sur une vidéo particulière pour pouvoir répondre à toutes les interrogations liées à tel ou tel cours. Par exemple, pour cette vidéo-là, si vous avez des, des questions sur, euh, sur les notes, des questions sur euh, la position de la main droite, comme j'ai pu vous montrer, vous nous envoyez un petit message donc, dans la foire aux questions et toutes ces questions qui seront regroupées, ben, nous pourrons y répondre dans une prochaine vidéo, justement, pour permettre à chacun de progresser, progresser, de comprendre, progresser, justement, pour aller ben, d'étape en étape, pour progresser dans l'instrument. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo euh, vous aidera dans la progression. Que le Seigneur soit béni dans, pour ce moment, et je nous dis à bientôt.